Je m'appelle Colline, j'ai 31 ans et je suis sourde profonde. Donc ça veut dire que j'ai un implant à gauche et un appareil auditif à droite. Je suis ingénieure qualité. Euh, ingénieure qualité pour l'aéronautique. C'est-à-dire que je contrôle les logiciels aéronautiques avant qu'ils soient embarqués par avion. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de, de communication, beaucoup de réunions et beaucoup de, de rencontrer énormément de gens différents euh, tous les jours. Donc euh, pour un sourd, c'est vraiment le, le pire métier du monde. Et puis, euh, et puis finalement, euh, grâce à une adaptation de poste, aujourd'hui euh, je fais ce métier, je dirais, euh, presque sans problème. J'ai été recrutée euh, il y a deux ans, et lors de mon recrutement, euh, j'avais de fortes inquiétudes quant au fait de, de, de réussir mon poste, et de pouvoir le mener à bien et euh, l'entreprise m'a beaucoup rassurée et m'a présenté euh, sa mission handicap. Et la mission handicap m'a elle-même présenté le messageur. Cette adaptation de poste, euh, elle s'est euh, surtout basée sur les, les situations qui étaient euh, vraiment à risque pour moi. Donc on peut identifier, par exemple, ma bête noire, les réunions. Donc les réunions, sans adaptation de poste, pour un sourd, ça se passe comme ça. On arrive, on s'installe et on essaie de capter le maximum d'informations qu'on peut en regardant ce qu'écrit la personne à côté, en regardant un peu ce qu'on présente au tableau, si on arrive à le voir, si on est assez près de l'écran, en essayant de... De, de regarder chaque personne pour essayer de trouver qui parle. Bref, un enfer. Donc, pour moi, les réunions, c'était n'était pas possible. Ça servait à rien et surtout, ça me faisait vraiment me sentir handicapée. Et aujourd'hui, euh, euh, on va, on va se, se placer un peu dans un contexte Covid, mais euh, sur des réunions en visio, euh, j'ai euh, une boucle magnétique avec le son qui arrive directement dans mes oreilles et également euh, une, une transcription, donc euh, un sous-titrage. Et avec ces deux, ces deux éléments, j'ai un accès presque équivalent à mes collègues à La Réunion. On peut aussi parler de, de coaching. Donc euh, la mission handicap et les messageurs m'accompagnent pour toutes les situations compliquées. Dès que j'ai besoin, je leur passe un coup de fil et puis euh, une petite cellule est mise en place pour euh, trouver une solution immédiatement. Donc ça, c'est une chance, une chance super. Donc c'est euh, vraiment... Euh, les, la philosophie de, de cette mission Handicap, de Soprasteria, elle est vraiment dans... Euh, euh, non, on te, elle n'est pas dans le... On trouvera le métier qui sera adapté à ton handicap, mais plutôt, on adaptera le métier à ton handicap. Et ça, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que, quel que soit le handicap, on peut tout faire. Je me sens hyper entourée, et à aucun moment... Euh, en fait, il faut se dire que ces outils, ça paraît... Euh, ce n'est pas, euh, pas, pas la solution au problème. La solution au problème, elle est dans un accompagnement permanent, donc euh, du collectif, qui fait que ces outils seront utilisés par tout le monde, y compris par tout le monde. Donc, sinon, euh, sinon, ça ne marche pas. C'était vraiment une vie, euh, une vie euh, complètement différente. C'était une vie où je me levais le matin. Et puis, euh, je me demandais un petit peu euh, comment allait se passer ma journée. Est-ce qu'il y aurait des gens assez sympas euh, pour m'aider Est-ce que euh, j'arriverais à être suffisamment en forme euh, pour capter l'information Et euh, comment je pouvais éviter euh, toutes les situations euh, où, euh, justement, j'allais être sourde Donc euh, tous les matins, c'était un petit peu euh, le, la liste euh, du parcours du combattant pour arriver à, à finir cette journée euh, en étant satisfaite de moi et, et en ayant réussi. Donc vous pouvez imaginer que le, le, le taux de fatigue était euh, supérieur à ce que je pouvais endurer et que euh, je, craquais, euh, je craquais plutôt régulièrement, euh, que ce soit euh, par euh, des, des fatigues énormes ou par euh, carrément euh, pleurer euh, à la fin de la journée ou, euh, ou vraiment, euh, vraiment être très mal, puisque ce n'était pas, no pas naturel, ce n'était pas normal pour moi euh, et ça, les, ça devrait l'être euh, pour aucun sourd, en fait, de, de prendre sur lui 24 heures sur 24. Donc à ce jour, je peux dire que cette époque, elle est, elle est derrière moi. Après avoir dit tout ça, le message principal de cette vidéo, que je souhaiterais faire passer, puisque ça a été vraiment un changement de vie pour moi, c'est qu'avant, avant, j'étais fière de m'en sortir toute seule. J'étais fière de demander de l'aide à personne et, euh, et fière d'être euh, aussi fatiguée, si on, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, grâce à l'accessibilité qu'on m'a donnée, je me rends compte que je me suis vraiment fait du mal. Je me suis, que cette fierté, la fierté n'est pas obligée de passer par, euh, par l'indépendance euh, complète. Parce qu'en fait, finalement, euh, je reste euh, toujours indépendante. C'est juste que maintenant, euh, j'ai des outils avec moi, des outils euh, que je peux utiliser, des outils que je peux proposer aux autres, qui peuvent utiliser aussi. Et, euh, et en fait, je suis tout aussi indépendante qu'avant, mais surtout beaucoup moins fatiguée. Et, euh, et franchement, euh, euh, toute, euh, grâce à enfin, toute cette fatigue que j'ai gagnée, en fait, je peux faire plein de choses, je peux m'investir dans des associations, je peux faire des activités le soir, euh, après, après le travail, je peux euh, euh, vraiment me sentir, euh, me sentir pleinement, euh, pleinement vivante, alors qu'avant, euh, bah, j'étais un petit peu euh, bah, dans de la survie. Et quand on n'est que dans de la survie, bah, on ne on profite, euh, profite pas. Alors Pour qu'il y ait égalité des chances, il faut être en mesure de compenser le désavantage issu de la, de la situation de, de handicap. On avait mis effectivement en place tous les moyens de compensation, le messageur intervenait régulièrement pour les transcriptions nécessaires lors des interventions de Colline ou lors de sa participation en réunion. Mais Colline se sentait quand même dépassée et submergée par sa situation de handicap. Elle se sentait incomprise dans un collectif qui avance très vite. On est sur des métiers où on est en permanence sollicité au maximum, soit par nos clients, soit par nos projets. Après discussion avec le messageur, on s'est aperçu qu'on pouvait apporter un complément de, de, de, de soutien à la colline au travers d'un coaching, de séances de coaching mensuelles, qui lui permettait finalement d'échanger avec un spécialiste de la, de la malentendance euh, ses doutes, ses interrogations, euh, ses craintes. Et euh, on pouvait aussi lui apporter des réponses et l'aider le, à lever toutes ses toutes ces craintes. Un an plus tard, on fait un bilan extrêmement positif. On ne peut Qu'encourager les personnes euh, qui souffrent de déficience auditive à avoir la même attitude que, que Colline dans les entreprises dans lesquelles elle, elle travaille, parce que des solutions existent, on peut les aider. La surdité euh, accompagnée convenablement euh, dans une entreprise n'est pas un frein à un épanouissement professionnel. Et aujourd'hui, Colline en est un véritable exemple.